Préféré qui parle, qui a l'intestin au deuxième cerveau. C'est ah, toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et puis, ouais, ça m'a fait, fait beaucoup énormément. plaisir de voir la réaction des gens. Et le. il y Ijabi a une réaction très positive. Et donc, ça veut dire qu'on qu fait les choses bien et dans le bon sens. Et on est là pour eux. Exactement. On est là pour eux. Donc, c'est ce que j'étais en train de leur demander. Claude, depuis quelle ville vous vous êtes connecté Donc, il y a des gens différents des gens de Rabat, des gens. De, vraiment de, de villes complètement différentes. Mais on a même des gens de, en dehors du, du Maroc qui nous suivent. Donc aujourd'hui, la fois dernière, on a parlé de notre deuxième cerveau, les hauts l'intestin. On a énormément appris de choses. Elle, elle ou la grâce à vous, docteur, madame, après comme dans le livre avec lactose. Et franchement, la vérité, ça fait beaucoup de bien de respecter son corps et surtout commencer à le nourrir aujourd'hui on va aller un peu plus loin dans l'aventure donc si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour répondre aujourd'hui on va aborder le thème euh, l'immunité euh, et euh, post confinement c'est à dire lui on va dire il ne faut pas que les l'Équateur en 1918, il y a la fièvre jaune, la deuxième vague est quarillée très par rapport à la première vague, mais tout fait ah 50 millions de décès. Alors aujourd'hui, nous testons les expériences, nos aînés et on met des les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de tout ce qui est système immunitaire, chinochassou, Delta, Scale. Et, et pendant le, le, le post-confinement, les radis, qu'on a, hein. je suis sûre que Radine, quand j'ai vu les laisse les dalles la queue pour les fast-foods, c'était bon. Oh là là. là, là moi, moi, moi, moi, moi j'ai cru qu'ils distribuaient les vaccins du Covid-19. Je hein. <rire> suis au salon où les gens qui, qui disent, on les stories, wow, « Waouh, super, on a une autre fast-food, on a une autre fast-food. On ne va pas faire de pub pour ces gens-là, mais je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça va être pour le reste? Donc, je pense que c'est assez bien, mais je pense docteur, que c'est le docteur qui a été débrouillée pour me dire Moi j'aimerais le dire aujourd'hui, personnellement j'ai deux belles sœurs qui ont été contaminées par le, le Covid C'est le cas de Toulouse, c'est le cas de Montréal juste pour vous dire, donc je vais vous comprendre ça n'arrive pas qu'aux autres et ma belle-sœur Tania, Elle a chopé deux fois elle a chopé. Donc, Que ça veut dire Que le danger est exclu Que Je ne pas, vraiment, des gens, le 10 juin il vraiment, C'est pas masque Parce que quand deux personnes portent le masque, le risque de contamination, il est baissé à 98%. Ah, vraiment, il faut qu'il y ait un accident. Donc, le port de masque est important. Et je n'arrête pas quand je vois les gens porter le masque, ou le fantôme, ou le toucher. Ce n'est pas possible, ça ne sert à rien. C'est cela. Donc, porter le masque, c'est la seule chose qui vous protège. C'est-à-dire, les et donc il faut revivre. nous des nouvelles conditions de joindre sanitaire. Merci Lydia. joindre nous on nous le masque enfin, le masque joindre le masque Mmh. Alors par rapport à Nest, par exemple, par exemple les courses, les consignes, vraiment, on les rappelle aux gens parce que quand on a quelques jours, mais fait mais on a Ce qui est important, c'est respecter la distanciation par rapport aux gens. Un mètre, un mètre et demi. Mmh. C'est essayer de faire ses courses d'un seul coup. Enfin, J'essaie de faire parce que le risque, il est moins. Il y a un risque. Je multiplie par 10. Donc, mes courses je me fais livrer tout ce que je peux me faire livrer, bien entendu. Le gel hydroalcoolique, donc ça c'est important, parce que ce sont mes mains qui font transmettre le virus d'une place à l'autre. Donc, il a, à dia il y a plus de risque. Le port de masque obligatoire, et bien entendu, les choses sur le web. J'enlève mes habits, a hum, et je me lave les mains. Les courses, j'ai deux possibilités. Soit un chiffon avec du détol ou là avec un peu d'eau de javel diluée et je nettoie. Ou soit j'enlève les deux quatre heures et j'enlève les Donc c'est soit l'un soit l'autre. De toute façon, les réflexions sont normales. Je m'habitue habitué, eh et bien c'est pareil. D'abord, j'ai travaillé avec nous. Le temps que le virus, qu'il y ait le vaccin, qu'il y une solution. Et donc, je dois m'adapter pour continuer à vivre. D'accord. Mais il y a des oh, fruits pas les fruits et les légumes. Vous savez, le savon, le savon, il est plus efficace que le gel hydroalcoolique. Le gras, ah. il le virus. C'est-à-dire, les fruits, il suffit de les laver, tout simplement. Un bon lavage, après je me nettoie les mains, c'est largement suffisant. Il n'y a pas. Un bon, euh, le docteur, un bon lavage le ou le savon Le, le au savon, oui, pourquoi ah, pas Il n'y euh, a pas de problème. Euh, on peut mettre euh, une pointe d'eau de javel dans de l'eau ou là, un peu de bicarbonate de soute ou là, un mm -hmm. peu de vinaigre. Ça marche très, très bien. Il ne suffit pas de mettre des masses. Ou bien, ou bien euh, attends, Anna, je fais une, moi une autre technique, je ne me casse pas la tête. On met les les courses, on met dans les fruits et les légumes, ça les moins heures ou la 5 heures. On les oublie, voilà, on les oublie quelque part dans une terrasse, dans un balcon, n'importe où la fin de la cuisine. Et après il n'y a pas de problème, c'est bon, il n'y a plus de souci. D'accord. C'est plus simple. Alors... Super. Donc aujourd'hui, si vous avez des questions pour euh, notre chère et euh, tendre allez-y, parce que euh, ben j'ai préparé plein de questions en parce que à chaque fois que j'ai posé des questions, j'ai des réponses magnifiques, les on Alors, je suis sûre que ZEFDNS fait euh, le, le, le COVID, cool chew la tarotonneige. En tout cas, la majorité des Canarais c'est-à-dire qu'elle est aimable pour ça ou la qu'on ait le blanc nuit ou la le stress plein de les heureusement tant mieux pour eux même pendant le covid un petit peu je suis les cures avec les cures de détox de l'eau le jus etc oui oui en fait les mmh. cures de détox vous pour pourquoi après une période d'excès ou là en intersaison là mmh. Euh, ou fêtes de les fêtes de fin d'année, ou la de fin d'année, les fêtes de fin d'année, les fêtes de fin c'est toujours ou la, entre les saisons. C'est toujours entre les saisons. C'est ce qui est le cure des tox. La cure des tox, c'est une date de 2-3 jours. Donc, il y a des règles, bien entendu. Euh, la règle Lola, c'est d'éviter tout ce qui est industriel, viande rouge ou elle, les salles flabandes. On de Et donc généralement, ça prend les fruits, les légumes euh, pendant au moins une journée. Donc, dit une Deuxièmement, il n'y a pas que l'alimentation que je dois nettoyer. Alors, mon esprit et favoriser l'élimination des déchets. Et donc, là, ah, on va aller sur le sujet. Donc, mon esprit, c'est-à-dire ça ne sert à rien de faire une cure de tox, ou même stressé, avec le ou avec les gens. Donc, il faut que je sois en repos mental aussi. c'est important. L'énergie positive. Ou deuxièmement, c'est les émanctoires. Les émanctoires, tout ce qui nous permet d'éliminer les déchets. Les la peau. Donc la vapeur, du sport donc je dois je dois le deuxième mon c'est le foie. Donc je dois le détoxiquer et là je peux faire appel à des plantes spéciales foie, le radis Le radis noir, le radinoir, noir, le l'artichaut, le mais à, quel, à, quel, à quelle fréquence le radis noir une cure je peux l'utiliser en un complément alimentaire là je peux faire une cure de 10 jours de 15 jours, il n'y a jours. pas de souci à ah, 10 jours, 15 jours, jusqu'à 20 jours il n'y a pas de problème alors qu'il y a le radis noir l'artichaut, le coq, le végélibildi qu'il y a le corchoque, excellent, le chardon-marie et en fait le, le, le, court le, court le chaut, ah, c'est le mais ce qui est intéressant maintenant complément En fait, c'est le rose chardon marie, le chardon marie. OK, le Desmosium. En fait, c'est les quatre plantes li tinqiw lina qui kibda dialna li Et le troisième organe est monctoire trois li je vais faire une cure de diurétique naturel. Alors, à la tête d'affiche, c'est les queues de cerises on en, en, en, en, en infusion En infusion, les queues de cerise Donc en infusion Oui, oui Infusion Infusion, ça n'est pas sur vous Bien sûr Infusion, 5 à 10 minutes Dans de l'eau tiède, je filtre Magnifique. Et un litre et demi Je bois ça le long de la journée Pendant combien de jours Je peux le faire 4, 5, 6 jours Il n'y a pas de soucis, je suis en train de nettoyer ah, alors qu'il y a une queue de cerise, qu'il y a une arène des prés, qu'il y a une siphon. Donc, l'homme c'est des plantes. Euh, euh, Il existe même en, en sirop. D'abord, en pharmacie, on met deux, trois bouchons dans un litre et demi d'eau. Je vois qu'il y a des plantes diurétiques. Et donc, je dois nettoyer les reins, nettoyer le foie, nettoyer la peau. Deux ou trois jours, fruits, légumes, tout ce qui est facile à digérer. Et nettoyer mon cerveau, méditer, me reposer, etc. Bien entendu, après les trois jours, je reprends progressivement et lentement ma vie normale. C'est-à-dire, Alors pourquoi on a besoin de tout ça Et c'est vraiment lié à notre immunité et notre alimentation. Pourquoi Parce c'est une usine à l'intérieur de nous. Et donc mm -hmm. notre usine crée des déchets. Et donc les déchets, c'est des radicaux libres. C'est le les amines oxydées Voilà, je Il oxyde. Qui Une cellule, elle s'est oxydée, c'est un cancer. Un pancréas qui s'oxyde, c'est du diabète. Le cholestérol qui s'oxyde, c'est l'athérosclérose, C'est Et la est est une machine parfaite quand on en prend soin. Pour lutter contre l'oxydation, mon corps fabrique des antioxydants. Et donc dans mon corps il y a un combat. Bah là tu as tes radicaux libres, les antioxydants ils gerrent d'une جهة et les free radicaux oxydants ils que mon pouvoir antioxydant il qu'on tirelbe. Bahش il qu'on mon antioxydant tirelbe, il faut qu'on un ta naquel متوازنة. Je شنو mon pouvoir antioxydant C'est plusieurs réactions chimiques, mais qui tiennent eux un واحد les petites molécules dans les réactions chimiques que je ne fabrique pas. Qui sont et ben les oligo-éléments et les vitamines. La vitamine E, la vitamine C, le sélénium, le cuivre, le zinc, enfin, il d'autres qui les micronutriments. Les micronutriments, on calories. les calories. On va se ranger sur le fast-food. Ça, c'est sûr. <rire> sûr. Et donc, notre corps a besoin de ça. Qu'est-ce qui fait que notre pouvoir antioxydant baisse Le stress, la pollution, mais surtout, surtout, la malbouffe et la dysbiose, c'est-à-dire le mauvais état du système immunitaire elle a a les éléments de pour bien les absorber et pour en profiter et donc et donc les vitamines et les minéraux les sont les l'immunité d'accord alors on a eu énormément de questions euh, quelqu'un qui a dit c'est quoi la méditation alors c'est l'art de, de prendre du temps pour respirer ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer un peu plus respiration voulu... ventrale Aussi, il, y a, ouais. il faut respirer du ventre enfin, en gonflant le ventre j'ouvre mes épaules je bloque et j'expire de la bouche Ou je dois le faire dans toutes les situations d'attente et de stress la que le supermarché, fait le feu rouge, attente égale détente. Exact. Alors, et puis je... la, la et méditation tout... aussi, c'est quoi? L est le L'essentiel c'est le cerveau vraiment cérébrale inutile qui Alors on a Momo Saouli qui dit: comment docteur on peut drainer la rate? Ou oh, la rate, c'est le cimetière des globules rouges. Mm -hmm. bon. En fait, dans la cure détox, pas, la rate, c'est pas un organe en octoire. Les organes en c'est la peau, le rein et le foie. Donc, ils nous permettent d'éliminer les déchets. Bien sûr, en fait plus, des poumons affectée. pour la respiration, pour le CO2, mais ils nous permettent pour éliminer euh, les différents trucs. D'accord. Alors, Nadia, cher Mat, est-ce que la chlorophylle aussi, elle est intéressante à comprendre Oui, très intéressante. Alors, la chlorophylle, la chlorophylle, elle a un pouvoir magique d'absorber tout ce qui nous rend, tout ce qui baisse notre pouvoir antioxydant. En fait, elle un aspirateur. Elle a un aspirateur. Elle a un pouvoir antioxydant a se fatigue. Elle a un une intoxication métaux lourds le papier aluminium, c'est l'aluminium. On dit des plombages, c'est le plomb. je les métaux lourds, voilà. Le mercure, les poissons de grande taille. Mais le saumon. le je suis au sommet de la chaîne alimentaire, au métaux c'est pas un poisson d'élevage. Les ouah, les les là. La, la mer les polluée. Il faut comprendre que plus tu as la chaîne alimentaire, plus j'ai des risques d'accumuler des métaux lourds. Il faut que une dorade royale, ah. que Donc, toujours, je vais vers des petits poissons parce que j'ai moins de risques qu'ils soient intoxiqués. Enfin, la chlorophylle, elle est très intéressante. Moi, j'utilise énormément pour les détox des métaux lourds. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Tu déprimes <muches> les antidépresseurs. Alors, la allons un bilan stress oxydatif. désolé je sors la chienne. Tais-toi Et donc, ce qu'on fait... On arrive, on arrive Désolée, elle a vu un chat et voilà. <rire> Alors ce qu'on fait, on fait un bilan de stress oxydatif, c'est-à-dire tenabro. Bi un bilan de stress oxydatif. Uh -huh. Ça veut dire tenabro, aide les oligo-éléments, les vitamines, les nut Et ça se fait très cher, ça va jusqu'à 7000, 8000. Mais aujourd'hui, il y a des machines à trois fois rien, avec juste la peau, la main. Ça nous donne une idée sur les vitamines, les antioxydants et l'intoxication au lourds. Et ça nous permet de cibler ce qui nous manque et ce dont on doit éliminer. Par exemple, tu as le métaux lourd, tu as le aluminium, l'aluminium. le plomb, tu le mercure. Là, on donne une cure de chlorophylle. Et la chlorophylle nous permet de nettoyer, d'épurer. C'est de l'homéopathie ciblée pour chaque métaux lourd. La chlorophylle, par exemple, pour quelqu'un qui a des problèmes, elle était là juste en cure de nettoyage. Oui, oui. Euh, intercède, hein on peut aller même plus on peut aller même plus euh, il faut qu'on euh, en intersaison après après comme la cure détox hein c'est c'est c'est une cure détox la chlorophylle donc en intersaison après euh un ramadan li après les fêtes de fin d'année après l'aid el kbir donc après Allah les occasions nous nous on a les occasions fihom le تغلاق ولدي تنكلوا الرفيسا le semaine il y a toujours les wlimat donc il y a pas de souci donc il y a toujours l'occasion eh ben, on peut donner de la chlorophylle, on peut prendre de l'homéopathie et on va faire une cure d'oligo-éléments en fonction des déficits la vitamine D, ou la, la vitamine C ou la, euh, mm -hmm. le magnésium elle a le cas par cas mm -hmm. donc elle a, dit, okay. Alors, elle a mis mon mot qui dit docteur j'ai une question pour vous s'il vous plaît est-ce que le maté c'est un bon aliment pour, pour aussi de temps en temps faire une, une, une cure, je ne sais pas ce que c'est que le maté donc... oui oui oui oui le maté oui c'est comme, comme le thé c'est comme le thé en wow. Et en fait, il y a plusieurs aliments qu'on appelle les super aliments. D'accord. Je les super aliments. On des aliments, les, la valeur micronutritionnelle des aliments, malgré la quantité serrera, donc pas beaucoup de calories, mais de super pouvoirs anti Par exemple, Exactement. les graines de chia, les graines de chia, uh -huh. le brocoli, les fruits rouges, la spiruline, le maté. Donc, Donc, très élevé, très élevé. Mais là, je trouve, là, me que super, dire, bon, ah, super aliment internet. Il y a l'embarras du choix. Bon, il y a les graines de lin, super aliment, super aliment. Super -aliment. Super -aliment. Ouais. Il y a les, les, les graines de lin, Par exemple, les graines de chia, Je peux les intégrer partout. Mm. Et, et par exemple, euh, le fer fait dix fois plus que les lentilles. Wow. Alors les graines de chien on les consomme avant pour avoir des pour pour pour de bénéfices. Pas de, soucis. pas de soucis. Il y a aussi les baies de goji. Tu peux mettre quelques-unes dans la salade, par exemple. Mm. C'est même des super aliments dont le but, c'est quoi C'est augmenter mon pouvoir antioxydant LH, parce qu'aujourd'hui, la vie actuelle, les apports, je pas recommandés, pas علاج ما كافيش. بسquee aujourd'hui c'est une médecine prédictive. maintenant نشل مرديجي نسبقا نعطيه الجا. ل powers le manque. بس <تصفيق> باش هو يحمي على راسه باش ما للتعبات, ما ما ال... غدا غدا بس ما نصلش ما ما هو ال ال but. غدا هاد لما الميديسن راح تكون ترديكتيف. غدا راح ننقلب بسquee aujourd'hui على كل حاجات ننقصها وندي بحال دجاج. غدا هادي ونعمر هادي علاش fonctionne d'une manière optimale. Mm -hmm. Alors il y a Omeima, qui dit écoutez j'ai une question pour vous. D'habitude je suis très active, je fais beaucoup d'exercices. Malheureusement depuis que j'ai arrêté parce qu'on est en confinement, je souffre énormément de constipation. Qu'est-ce que je peux faire La constipation c'est dû à une paresse des, mus des, des muscles dans le tube digestif. Pourquoi mm -hmm. Parce que je ne consomme pas assez de fibres alimentaires. enfin a un droit l'immunité. On a déjà donné à la flore. Alors, l'immunité, alors, c'est bien une c'est l'intestin. D'accord. Et donc, une bonne immunité, c'est l'intestin. D'ailleurs, le Covid tire les complications pulmonaires, On avait déjà expliqué. Je le live de la fois dernière. Je vous invite d'aller le voir. Il est sur notre page Instagram. On a répondu vraiment à énormément de questions sur Voilà. Et donc, aujourd'hui, si moi, je ne prends pas les prébiotiques, je n'appelle les prébiotiques, la maquillade les, les probiotiques. donc les prébiotiques c'est les fibres ou les probiotiques, c'est les bonnes bactéries si je ne prends pas les prébiotiques, je n'en ai pas 2 cainines, ce les prébiotiques donc je vais le tumeau, le le l'avoine, les kiwis, les graines de lin, les graines de chia la banane, la pomme de terre bouillée et refroidie donc ce sont le des prébiotiques et donc, Dima, on doit manger les fibres et les prébiotiques. Il a un jus. les fibres. Il faut croquer les fruits. Il faut que les légumes soient croquants. Il faut que, comme le restaurant dit, mais les légumes croquants. Il faut que les légumes soient croquants. Et donc, moi, je lui conseille d'abord de prendre une alimentation riche en prébiotiques. Ce qu'elle peut faire pour se faire aider, c'est tout simplement, tu euh, une cuillère de graines de lin. Alors, la fois dernière, je veux faire un témoignage à Genève, En votre faveur. La fois dernière, depuis qu'on a eu le live, j'implémente euh, beaucoup quand j'entends quelque chose on dit mais qu'ils prêchent qui fait. dit mais maman, tu. J'ai dit oui, toutes les choses qui me prennent moins de deux minutes, qu'elles dérangent right away. Et la fois dernière, on a parlé de probiotiques. Donc, non seulement on l'iscale l'après-dîner, on l'iscale l'après-dîner tous matin C'est-à-dire le matin. L'après-dîner, laprès ou laprès un yaourt ou laprès c'est-à-dire les grains de lin ça passe très bien avec elle oui. ça passe comme une lettre à la poste et ça m'oblige à les manger tous les matins au j'ai trois quatre préparations différentes de lin des chia ça permet de ça permet de les manger ou de l'alimentation alors que l'effet positif Hein, Est-ce que ça amélioré votre digestion Moins de ballonnement J'avais beaucoup ah, de ballonnement que nous a donné à la fois oui, dernière. Oui. Moins de ballonnements, moins de constipation, moins de flatulence moins de gaz. La vérité, bien, bien. Je, peux, je peux en témoigner. Comme quoi, quand on prend soin de de notre corps et on est à l'écoute, et qu'on déroule les bonnes choses, et eh ben, on arrive à avoir les, de bons résultats. Très bien. Et eh ben, moi, je vais vous donner une autre astuce. Je dirais cette semaine. On sait que les Marocains disent, par exemple. Euh, les, les quiches, les pizzas. Alors, moi, moi, je les invite à faire la pâte avec l'avoine, avec les flocons d'avoine, tout simplement. Mm -hmm. enfin, ah, nous... les Bien sûr, c'est-à-dire le choufène. Choufène, Et en fait, aujourd'hui, ça, ça, vous... ça se vend à 20 dirhams. Ou non. En fait, ça se vend à 20-30 dirhams. cest à إيه إيه إيه هد هد الشوفان، في الحقيقة الميزة هي واحدة من الألياف سميتها بيتافركتان. هاديك الألياف مزيان المعلنة سكر حتى تنبت سكر، تريشة في بيوتيك، وعنده لينكس غلسيميكي تريبا. فالميزة هي ما؟ <مت> أنا أقول لك أنا أقول je peux n'auda en céréales, je dis, du lait sans lactose, ou avec du lait végétal, oui, le goût neutre. Je l'agrémente par des baies de goji, par des noix, par des dattes par des fruits rouges. On ouais, a sauté mes muesli naturellement. Comme -hmm. 12 F1, 2, 3, t as tenu une farine. On s'oubéa des pancakes, on des crêpes, on des cakes, on des cookies, ou là, on s'oubéa la pâte de la quiche. La même recette, la farine, c'est la farine d'avoine. Voilà, j'ai une pâte qui est saine. Pour les cookies, par exemple, au lieu de mettre zvda, eh ben, je peux utiliser des compotes de fruits. Mm -hmm. Au lieu de. Eh bien, je mets la pâte. Compote de pommes ou la compote de banane. Et bien, je mets la pâte des les cookies. Et donc, ça, c'est des astuces simples où je peux intégrer des choses naturelles sans pour autant euh, me dire la farine ou me dire les calories. Ou la farine, Donc, graines de chia, flocons d'avoine, c'est vraiment d'excellents alliés pour lutter contre la constipation. Excellent. Euh, quel, bon, ça, on a déjà répondu. Quelqu'un qui parlait de. Euh, Quelqu'un a dit est-ce que c'est déconseillé de prendre les compléments alimentaires euh, tout seul euh, Non, ce n'est pas déconseillé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une chose un complément alimentaire, c'est un complément alimentaire. Mais ce que ce que Mais si on a un complément, vitamines, il dit ça fait les il a vitamines. Non. Un bon naturopathe ou là, un bon médecin qui va me gérer ou là, un bon pharmacien qui va me donner le conseil. Si j'ai du magnésium qui manque, je prends du magnésium. Si c'est du fer, c'est du fer. Si je veux faire une cure d'étox, c'est du sélénium, c'est de la vitamine E. Bon. Chaque cas est son cas. Par exemple, le magnésium, les symptômes c'est le perdant du millénaire le magnésium. Je ne vois pas les symptômes. Il y a des crampes et des claquages. J'ai des fourmillements, fille, j'ai des troubles de sommeil, mm. ben, j'attends pas de faire les analyses, elle lâche. Ah. il est normal. Mm. À moins que si je dose le magnésium intracellulaire, et ça coûte cher. Donc dès que j'ai ces symptômes, je fais une cure de magnésium. Et oui. le magnésium, c'est une aïe. On laisse d'eau une fois par jour, 300 mg, alors ça ne sert à rien. Elle c'est normalement 300 par jour mais tout le monde est la dose absorption, absorption. Ah. donc du coup le manésium est d'accepter sur 3 fois on prend 100% sur 100% sur J'aurais j'aurai une meilleure absorption du magnésium. et aujourd'hui, on ne peut pas dire le nom en direct mais il y a aujourd'hui sur le marché des magnésiums en couche je ne veux pas en couche si on un comprimé de 300, c'est le 100 de la deuxième couche c'est le 100 de la troisième couche c'est 100 et ça m'évite de le prendre, je me ça existe, moi, les hommes en couche, voilà, le pharmacie ou il a mal je préfère prendre les ranacho trois fois par jour, c'est-à-dire 100 mg x 3. Et bien sûr, la cure au moins 20 jours, au moins. Alors, il y a des personnes qui ont parlé de tout ce qui est moringa et maca. Oui, euh, le maca, le maca, la moringa, en fait, toutes les plantes, elles stimulantes, euh, le cola, mm -hmm. dura, ils sont très riches en caféine. Ah. Le maca, a fait 5 à 6 fois la walcola, de caféine que le café. Ah, donc c'est. C'est des stimulants. Alors, c'est des stimulants, mais que je dois utiliser d'une manière ponctuelle. C'est-à-dire, je suis dans un moment de stress, je dois avoir besoin de me booster, les examens, pas tout le temps. Mais par contre, il y a une plante, les on peut le dire, c'est le ginseng Oui. Le ginseng c'est une plante d'immunité, c'est une plante adaptogène. La adaptogène. Quand le corps s'adapte à la situation qui me stresse Décalage horaire, ou la stress de Covid, ou la mtéhanate Ou la préparation des examens, ou la diale un, diale une course, ou la un événement sportif Mais il y a une erreur Si on le ginseng une bonne dose Donc il faut le mettre Et d'abord a besoin de compléments de ginseng, on a fait 30 mg, 40 mg la pipi de Il faut 1000 mg, donc on a besoin bons compléments Une autre chose le jean 5, tu connais, nous, 7 ans d'âge. moi, bah, tu confies 6% de jean Donc, ça se dit le bacir. Il est 7 ans d'âge, ça, ça ne sert à rien. Et je dois commencer ma cure plus tôt. Je plus tôt. C'est-à-dire, il donne l'effet après 20 jours. Mmh. Donc, je suis là, je suis là, ça fait. Et moi, le jean 5, je fais très souvent la cure dans les moments difficiles, Tu connais, dit plusieurs émissions, beaucoup de travail, des choses comme ça. Alors, je fais 2-3 cures par an de jean 5. C'est le secret d'un docteur El-Wali pour qu'il carveur donc, euh, moi, je le dis, euh, on fait 20 jours, 21 jours, 2 à 3 fois par an. Et vraiment, pour les étudiants, ça permet de booster. Alors, ça, il fast charger Et 3 à 4 fois plus que le sucre. Je ne pas 10 grammes de sucre. Il y a là 3 grammes de miel, ça donne la même sensation sucrée. En sachant que le miel a un index glycémique beaucoup plus bas que celui du sucre. Et donc, même dans la vie, on peut tout classer par index glycémique. Les fruits. On peut les classer par index glycémique. parle la pastèque, c'est que la farine d'ailma, l'indice glycémique très élevé. Hmm. Par contre, les on l'accuse, flovesef, l'indice glycémique très bas. Ah, on a toujours pensé que la pastèque, au contraire, pas de calories, pas de, non, c'est que... faux. j'ai toujours entendu parler de ça. c'est haril, de mais. Et et et tout ce qui est céréales, c'est pareil. Chez kulmat en sana, ou kulmat Cool Tout le d'avoine 40, 50 la farine, c'est La farine égale le sucre sans le glucose est la référence wow. Mais par exemple, les céréales du commerce mm -hmm. en fonction comment ils sont fabriqués Enfin, les pétales ont glycémique moins que ce qui est soufflé mm -hmm. pire que ou les flocons d'avoine, le Donc, c'est pour ça que les céréales de commerce, ce n'est pas bon du tout. C'est un anéxémique très élevé. Donc, moi, je, beaucoup, je préfère prendre des flocons d'avoine naturels que de, et de fabriquer mes propres mucliers. Les flocons d'avoine, des noix, des dattes. Donc, voilà. Alors, on a Imel Harti qui dit euh, Docteur, c'est quoi votre avis Quel est votre avis sur le jeûne intermittent Parfait, hein. il y a aujourd'hui des cliniques où on paye bonbons pour, yeah. rentrer, jeûner, pour rentrer jeûner. Donc il y, a, il y a plusieurs types de jeûnes intermittents, bien entendu. Euh, il y a, ça dépend des jours ou là, des heures. Deux jours de jeûne, cinq jours d'alimentation normale. Et les études ils ont prouvé que malgré qu'on se lâche les cinq jours, l'apport calorique de la semaine reste bas par rapport à l'éclique normal chaque jour. Donc, euh, c'est deux jours de jeûne, 5 jours normal. Donc, là, le premier jeûne, tu te le 5-2, le fasting 8 16 c'est-à-dire, non cest à dire tu tu y à l'eau, tu es à l'eau, tu es à l'eau, tu tu es à heures tu là bas tu es à tu te à tu tu à tu à jeûne à tu es tu es tu es à tu tu tu tu les tisanes bien sûr quand on repose le tube digestif on détoxique, on nettoie on réduit les calories c'est une très bonne approche à des gens aujourd'hui bah, c'est un, un jeûne intermittent c'est un, bah oui, un jeûne intermittent alors j'ai eu des questions par rapport à euh, les, les, les aliments est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent euh, ou qui stoppent la perte de cheveux c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de perte de cheveux, etc. Est-ce qu'il y a des aliments qui soient frais bien sûr, ou euh, améliorent la qualité euh, Il cheveux. faut savoir que les aliments, en fait, les cheveux se nourrissent par diffusion. Mmh. Donc, quand moi, je n'ai pas les bons micronutriments qui nourrissent les aliments, et mes cheveux, bah, forcément, ils vont tomber. Et le premier oligo-élément qui fait tomber les, les cheveux, c'est le fer. Ah oui. Premier élément. Dès que… Blame dire l'anémie la là, bien entendu, quand je prends le fer, la Parce que ça ne sert à rien de prendre une grosse quantité de fer. On à 80 mg. Si le tube digestif, on l'embouteille. Donc, longtemps noir. Donc, l'intestin est surchargé. Les selles deviennent noirâtres et rien ne passe. L'absorption est ralentie. Donc, c'est plus intéressant de prendre. 14 mg de fer encapsulé, juste une petite dose. Cette 14 mg va être mieux absorbée sur le long terme. On a des boosters d'absorption de fer. Je n'ai pas les deux boosters. C'est la vitamine C, naturellement, bien sûr, la ou là, le, le cuivre. Aujourd'hui, il y a des, des, des compléments. Il font un fer à là, ou le fer cuivre. Et je fais une cure de fer. Si vous a un fer laboratoire. Ça doit être entre 15 et 300. Et voilà, il y a 20 il y a 100 Oui, c'est ça. Même si je suis dans la norme, ça ne me permet pas d'être en bonne santé et de faire arriver tous mes micronutriments à mes cheveux, à mes ongles. C'est ce qui Les vaisseaux sanguins, ils sont les plus Et notamment les cheveux, les ongles. Donc, le les ongles qui se dédoublent, qui cassent. Exact. Les cheveux qui cassent, qui tombent. Ce sont des symptômes de déficit en fer. D'autres oligo-éléments, le fer, la biotine. La vitamine H, en fait, il y a, a aujourd'hui des compléments alimentaires spéciaux euh, cheveux, et qui donnent... Alors, deuxième point, j'ai nourri les cheveux de l'intérieur. D'abord, oui. il faut que j'en prenne soin de l'extérieur. Oui. Nous de avons des mauvaises habitudes D'abord, la douche. Plus le d'eau j'ai plus j'agriffe mon cheveu au tcheteh. Il faut toujours que j'ai des têtes de douche, les fumes, les mâles, les سي سامي هذاك لا ومشي الاحسن من الاحسن ما من الاحسن ندير كوم نغسل داتي بلا دوش وناخذ الطاسه <تصفيق> <تاسا> وندير بها <تصفيق> لي <ليشوفر. تخي> دي تري امبورطون علاش لا دوزيام بوين <تصفيق> طول شامبريسيف كلوم شي عتيشو مثلا ناخذ شامبوان باش يغسل ليا je dois vraiment apprendre à diluer mon shampoing, parce directement il Donc je dilue toujours mon shampoing avec de l'eau avant de l'appliquer sur mes cheveux. Excellent. Donc deuxième point et dernier point, c'est pour les gens qui ont l'eau depuis vous leur dites, restez la salle de sport, bon, d'abord parce que le confinement, Alors, à la terre d'air climat, tu confies le calcaire bzeff. Vous dites quoi Qu'est-ce que moi je leur dis toujours C'est d'avoir le réflexe d'emmener une bouteille d'eau d'air l'eau du robinet. C'est-à-dire, de où je vais me faire la piscine, restez à la terre d'air le climat, les salles, tu peux le mettre dehors parce que ça coûte moins cher. Famille, ça dit, je vais me rincer les cheveux avec de l'eau euh, miné, de l'eau d'air d'air chaud, comme ça j'enlève les résidus de l'eau depuis. Donc, voilà pour les cheveux, à d'au moins les deux volets qu'il faut traiter. Excellent. Eh bien, docteur, merci beaucoup. Moi, j'ai mon téléphone qui est en train de rendre l'âme parce que toute la journée, j'étais au bureau à Racha, est en train de rendre l'âme. Ça a été un bonheur. On a énormément, de la fois dernière, de gens qui ont posé la question. J'aimerais juste rappeler que vous exercez sur Casa et que les gens peuvent vous retrouver sur votre page. Instagram, avec retenez leur les, les indications de votre page Instagram, comme ça au moins ils sont sûrs de pouvoir vous retrouver. Dr. Wally, Dr. Wally, ou bien tout simplement, Anna, je vais l'écrire tout de suite, Wally.ma, il y a tout ce qu'il faut à propos du cabinet, etc. Donc Excellent. tout simplement Wally.ma, il y a tout ce qu'il faut et parce qu on, puis on est là. a énormément, énormément, énormément de remarques à ce sujet. Là, je voulais absolument que les gens, voilà, qui nous ont suivis, que ça puisse répondre un petit peu à leurs questions. Encore une fois, un live merveilleux avec énormément de, voilà, de, de, de choses intéressantes. J'apprends à chaque fois. C'était un bonheur. Merci beaucoup pour votre temps, pour tous ces précieux euh, conseils que je vais appliquer personnellement. Je ne sais pas pour vous, guys, mais moi, je vais appliquer parce que euh, bleu me faire, hein, comme on dit. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée et je vous dis Incha'Allah à très vite pour une prochaine rendez-vous. Bye bye tout le monde. Bye.